Bonjour, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez Celsi. J'aimerais vous parler du lien entre Ringover et celle-ci, une intégration native. Tout d'abord, Ringover, qu'est-ce que c'est Ringover, c'est la téléphonie d'entreprise 100% dématérialisée. Des appels en un clic, depuis n'importe où, avec votre ordinateur ou votre smartphone. Je vais maintenant vous expliquer comment Ringover va se lier à la puissance de votre CRM. L'intégration avec celle-ci va vous permettre de récupérer tous les contacts enregistrés dans votre CRM, directement dans votre outil de téléphonie, mais également de faire du click-to-call sur les fiches clients, de loguer les appels dans votre CRM pour une historisation automatique, mais également lors d'un appel entrant d'accéder à la fiche client. Nous allons voir comment, en deux minutes, il est possible de lier ces deux comptes. Je vais commencer par aller sur Ringover, je me connecte, je vais aller ici dans les paramètres, je vais choisir en bas de la page de lier un outil. Il va me suffire d'enregistrer mon adresse mail et mon mot de passe de connexion à celle-ci. Je suis maintenant connecté. Ringover me demande si je veux synchroniser mes contacts. Vous avez sur votre interface Ringover votre historique, vos contacts. Vous pouvez composer des numéros directement et choisir. Le numéro qui va apparaître, vous appelez depuis un SVI, depuis votre numéro propre ou pourquoi pas en masquant votre numéro. Vous allez avoir différents profils qui vont vous permettre dans Ringover d'avoir différentes visibilités utilisateur, superviseur et même administrateur. L'administrateur va pouvoir par exemple gérer le SVI. Sur Ringover, un SVI se gère en quelques clics. L'interface que je vous présente aujourd'hui, c'est une interface superviseur. On peut voir que j'ai un tableau de bord associé. Et sur ce tableau de bord, vous allez pouvoir voir les appels en cours. L'historique complet des appels. Si vous souhaitez avoir des appels enregistrés, il vous sera possible de récupérer les enregistrements ou d'écouter en direct. Et une rubrique statistique. Qui vous permet de visualiser les appels entrants, les appels sortants, ceux qui sont décrochés, ceux qui sont manqués, la durée moyenne d'un appel. Maintenant, je vais vous parler de l'interaction entre cette solution de téléphonie que je viens de vous présenter et le CRM que vous utilisez tous les jours, celle-ci. Comme je vous le disais en amont, vous avez la synchronisation des contacts. Ce qui veut dire que quand je vais recevoir un appel, mon contact va être automatiquement identifié et je vais avoir la possibilité, en cliquant sur le logo celle-ci, d'ouvrir en parallèle la fiche contact. La fiche contact, bien sûr, du numéro qui est en train de vous appeler. Au moment de décrocher votre appel, vous avez l'historique et la puissance de votre CRM. Pour vous aider à être le plus efficace possible lors de cet échange. Nous avons donc la possibilité d'envoyer nos contacts celle-ci vers notre ringover. Mais à l'inverse, nous allons également récupérer des informations de notre ringover vers notre outil celle-ci nous allons pouvoir de façon totalement automatique et autonome historiser les appels. Dans votre timeline, sur votre compte celle-ci, dans la rubrique appels, vous allez pouvoir retrouver les appels entrants, les appels sortants passés par Ringover. L'historisation va s'effectuer de façon totalement automatique, avec une timeline que vous connaissez bien dans celle-ci. C'est un vrai confort pour vos équipes en appel entrant, mais également en appel sortant, avec le clic to call plus d'oubli d'historisation sur la fiche client. Tout est logué de façon totalement automatique entre votre solution de téléphonie et votre CRM. Bien sûr, si vous avez des questions sur nos intégrations avec Ringover ou avec nos autres partenaires, vous pouvez tout à fait nous poser ces questions en allant sur votre interface celle-ci, en bas à gauche de votre écran, l'onglet de chat. Nous serons heureux ici à La Rochelle de répondre à vos questions. Merci beaucoup.